Je vais vous parler des nouveautés de la version 14 de PostgreSQL. C'est une présentation que j'ai déjà faite à la PG Session. Je l'ai tout petit peu modifiée pour ce webinaire. Donc La, la V14 donc, elle a été développée à partir du 7 juin 2020 jusqu'au 30 septembre dernier. Et la 14.2, donc la dernière version mineure, elle est sortie le 10 février. Donc pour rappel aussi, le PostgreSQL, donc c'est open source et c'est développé par plein de gens, euh, souvent des gens salariés qui euh, voilà, qui sont payés euh, vraiment pour ça. Euh, par exemple, Crunchy Data, donc une grosse boîte américaine euh, sur PostgreSQL, ils emploient Tom Lane qui est le, le plus gros contributeur. Euh, il y a aussi euh, EDB, qui est une, vraiment une grosse entreprise américaine, Donc, qui, a, qui a une bonne partie des développeurs. Mais après, il peut y avoir n'importe qui. Ça peut, être, euh, ça peut être des gens qui font une thèse, ça peut être euh, un DBA qui, euh, qui veut s'y mettre tout d'un coup. Chez nous, on a Jean-Guillaume Droartet qui a quand même un certain nombre de patches. Voilà, C'était plutôt des, des bugs fixes en général, qui étaient rencontrés par nos clients. Et pour la V14, on a Guillaume large qui a fait une petite fonctionnalité. C'est celle-ci là qu'on voit dans la, la page des release notes, euh, qui a permis à, de faire un PG dump en précisant la liste des extensions qu'on veut qu'on veut dumper, ce qui permet par exemple de dumper seulement un schéma. Jusqu'ici, si vous voulez juste dumper un schéma, on n'avait pas les extensions. Et là maintenant c'est possible c'est ouais, pas la plus grosse fonctionnalité de la V14 mais quand même, voilà, c'est euh, Guillaume large chez nous qui a fait ça qui est pas vraiment euh, payé spécialement pour euh, développer sur PostgreSQL mais il a eu envie de le faire et euh, il a pris le temps, voilà. Donc euh, c'est vraiment un mode de développement hyper intéressant. On peut aussi contribuer sur la documentation. Par exemple, ça bah, vous il euh, y a beaucoup de DBA parmi vous si vous voyez un truc qui est pas clair dans la doc, bah, c'est pas impossible de proposer un patch. Euh, Moi-même je l'ai fait il y a pas très longtemps et euh, voilà, c'était accepté. Euh... Voilà donc très très chouette mode de, de développement. Donc je passe vraiment maintenant sur les nouveautés. Donc je, on veut pas toutes les faire parce que ce serait trop long. Euh, on va se concentrer juste sur quelques-unes d'elles. Donc là. Hein, Petite nouveauté mineure, qui qu est l'authentification Scrum. Bon, ça c'est déjà disponible depuis la, la version 10, mais maintenant c'est le défaut. Euh, du coup, si vous voulez migrer, euh, bah, il faut le faire utilisateur par utilisateur. Donc, soit vous demandez aux utilisateurs de réentrer leur mot de passe, Soit vous essayez de scripter ça, donc à ce moment-là il faut calculer euh, le hash à partir du mot de passe en clair et les entrer dans, directement dans le catalogue système qui va bien. Donc Pour rappel, Scramsha 256, ça remplace MD5 et c'est euh, beaucoup plus sécurisé. MD5 ça fait longtemps que c'est cassé. Euh... Donc c'est vraiment la nouvelle méthode conseillée depuis un petit moment. Alors toujours euh, du point de vue sécurité, il y a des nouveaux rôles prédéfinis qui font leur apparition. Une PGRI all data qui est assez pratique quand on veut faire un dump sans utiliser un super utilisateur. On peut juste donner ce rôle à un utilisateur qui, qui n'est pas super utilisateur et puis on on a le droit de lire toutes les données de toutes les tables de, de, voilà, de toutes les bases de l'instance donc assez pratique ça euh, bah, c'est le pendant donc ça permet juste de lire de, enfin d'écrire euh, dans toutes les tables donc ça ça peut être utilisé par exemple pour un, un ETL qui va avoir juste le droit d'écriture mais pas pas de lecture euh, des, des données existantes et alors ça c'est différent, le PG Database Owner c'est pas vraiment un rôle, c'est plus un pointeur vers le propriétaire de la base de données qui va être euh, utilisable dans le cadre d'un template de base de données. On, peut, on va définir des objets qui appartiennent à PG Database puis après le, le, le propriétaire de la base peut être euh, peut changer a posteriori, a posteriori et euh, ce sera toujours. Euh, les objets de la base de données appartiendront toujours au propriétaire. Voilà, alors sinon on vrai quelques nouveautés de configuration. Pour commencer, le Idle Station Timeout. Donc ça finalement ça apparaît un petit peu tard, parce que comme on va le voir tout à la fin de la presse, euh, les connexions idle sont beaucoup moins coûteuses en V14. Donc bon, c'est pas euh, voilà, c'est pas hyper essentiel. Néanmoins, si euh, vous avez beaucoup d'utilisateurs euh, voilà qui ferment pas leur session pgAdmin ou autre, ça va vous prendre des slots de connexion et vous risquez de dépasser le euh, le max connection. Du coup, vous pouvez mettre un timeout sur le temps de session. Euh, donc c'est un peu moins utile quand même que le « idle in transaction timeout » parce que ça par contre, les, les sessions « idle in transaction » elles, elles sont euh, consommatrices. Elles, vont, elles peuvent créer des problèmes de contention, elles peuvent empêcher le de nettoyage de table. Donc c'est beaucoup plus important de surveiller les sessions « idle in transaction ». Alors ça par contre... Une nouveauté un peu plus intéressante à mon sens, le Client Connection Check Interval, ça va permettre, euh, si une, une connexion a abandonné, par exemple, vous avez un serveur web qui crache, euh, du coup en général la, la session n'est pas, pas terminée, et la requête va continuer à s'exécuter. Si c'est une très grosse requête, un très long select qui prend plusieurs heures, bah, il va continuer jusqu'à la fin parce que euh, dans le cas d'une requête en écriture, en général, le serveur PostgreSQL va interroger le socket réseau, il va s'apercevoir que la connexion est morte, mais si c'est juste un select, il ne va pas interagir avec le socket réseau avant la fin, et du coup, il ne va pas s'apercevoir que la connexion est morte. Aussi, pour que ça marche, il faut quand même que le kernel Linux détecte justement que la connexion est morte, et euh, donc ça, ça ça implique de bien paramétrer le TCP qui peut live par défaut euh, le idle time il est de deux heures sous Linux donc c'est un petit peu long n'oubliez pas de baisser euh, largement cette valeur pour que justement le kernel détecte que la connexion est morte et qu'en plus, ensuite grâce au client connection check intervalle le serveur PostgresQL va interroger à intervalle régulier le socket réseau et va comprendre que la connexion est morte et qu'il peut annuler la requête longue. Ça, bon, euh, ça peut être intéressant aussi. Donc le restore commande, avant il fallait redémarrer la base de données, maintenant il suffit de faire un reload de la conf. Donc si vous avez un standby by euh, qui a euh, qui en log shipping, c'est-à-dire qu'il euh, il télécharge les journaux de transaction un par un et que la source des journaux de transaction a changé, ben là vous pouvez vous avez juste à modifier la restore commande, à faire un reload. Du coup les, les connexions euh, en lecture seule qui sont sur ce standby ne seront pas annulées. C'est l'intérêt. Alors concernant la réindexation, on a plusieurs choses. Ça, c'est pas forcément la nouveauté la plus intéressante, mais dans certains cas c'est pratique. On peut maintenant réindexer toute une table partitionnée, c'est-à-dire en fait, toutes les partitions d'une table partitionnée en envoyant l'ordre réindex directement sur la table parente. Donc c'est pratique. Euh... Par contre, faut savoir que réindex sans le concurrently, ça bloque tout. Ça bloque toutes les requêtes, même les select. Euh... Du coup, bon, c'est rarement faisable en prod surtout qu'une table partitionnée a priori c'est une grosse table avec beaucoup de partitions donc ça dépend si euh, il se passe rien la nuit sur votre euh, instance ça peut être intéressant voilà c'est pratique on lance le réindex euh, si par contre vous pouvez pas vous permettre de bloquer la, la prod que vous avez pas de période de maintenance il euh, faut mieux utiliser la clause concurrently ça va consommer beaucoup plus de ressources mais au moins, vous n'avez pas bloqué euh, ni, les, ni les insertions, ni les, ni les lectures, ni rien du tout. Et par contre, il faudra vérifier quand même que tout s'est bien passé à la fin, que vous n'avez pas d'index euh, invalide. Alors, Je vois que je suis déjà à 10 minutes. Il faut que je me presse un peu. Voilà, donc bien vérifier que vous n'avez pas d'index invalide à la fin. Donc Le, le fonctionnement, c'est un mode multi multitransaction, c'est-à-dire que chaque partition sera réindexée séquentiellement au sein d'une transaction propre ce qui permet justement d'éviter d'avoir trop de d'index invalide en cas d'échec de la de la commande ou d'annulation de la commande une autre possibilité ce serait de créer un autre index similaire et de supprimer l'ancien ensuite alors ça une super fonctionnalité euh, qui concerne la compression des données dans les tables. Donc, Le mécanisme Toast permet de stocker des champs qui sont très longs, par exemple des champs texte euh, très longs, qui peuvent pas tenir dans un bloc de 8K. À ce moment-là, soit ils vont être compressés, soit ils vont être stockés sur un dans un autre fichier à côté, soit euh, les deux en même temps. Et l'algorithme de compression, jusqu'ici il n'y en avait qu'un, c'était PGLZ, il n'est pas méga performant. Euh, et donc maintenant on peut choisir LZ4, donc qui va pas avoir un meilleur taux de compression, mais qui sera vraiment plus performant à la fois en compression et en décompression, ce qui veut dire que le, vos lectures et vos écritures seront aussi beaucoup plus rapides. Donc ça, on vous recommande vraiment de passer là-dessus. C'est pas le, c'est pas l'algorithme par défaut, mais euh, on vous recommande vraiment en fait de, de le choisir parce que il y a pas vraiment d'intérêt à, à utiliser PGLZ. Voilà. Euh, petite nouveauté concernant la réplication physique. Alors c'est pas la réplication en soi qui change, mais c'est le. Euh, comment dire la, la manière dont on peut se connecter à un cluster qui est simplifié au niveau du client. Parce que jusqu'ici, on pouvait être déjà, euh, pour tous les clients qui sont basés sur l'IPQ, on pouvait déjà euh, lui donner plusieurs hosts, euh, plusieurs serveurs. Et là, du coup, on peut aussi, avec le, le paramètre target session ATTR, on va pouvoir lui dire euh, connecte-toi uniquement sur le primary, par exemple. Donc ça, ça va être hyper utile euh, quand on fait de la, de la haute dispo. Quand on fait de la haute dispo, bon, on veut toujours se connecter sur le primaire. Donc voilà, on lui dira primary. Quand on veut euh, répartir les requêtes en lecture seule sur les différents stand-by et le primaire, à ce moment-là, on pourra choisir euh, soit stand-by pour lui pour orienter les requêtes en lecture seule uniquement vers les le ou les stand-by, ou alors prefer-stand-by, là si on a qu'un seul stand-by, euh, c'est pas mal parce que si euh, si le stand-by tombe, à ce moment les requêtes seront dirigées vers le primaire. Donc voilà, ça euh, avant, euh, pour euh, diriger les requêtes, fallait faire ça un peu euh, soi-même, maintenant c'est beaucoup plus simple. Le euh, Pour info, le driver JDBC le, le fait aussi. Enfin, le faisait même avant. Euh, pour la réplication logique, cette fois-ci, il y a une nouvelle fonctionnalité au niveau performance. Euh, le décodage des, euh, des journaux de transaction va pouvoir maintenant être euh, envoyé directement, euh, streamé vers les, les abonnés. Euh, alors qu'avant en fait si ça prenait trop de mémoire, le, le décodage était, euh, se faisait sur un, un fichier temporaire sur disque qui provoquait différents problèmes. Ouais, ça, ça créait des IO sur le serveur et ça retardait les réplications. Le reste j'en parle pas, c'est un peu du détail, et je suis déjà pas en retard. Euh, un truc assez cool, le... un premier pas vers une solution de sharding. Alors, on n'est pas encore vers euh, une solution complète de sharding, loin de là, mais on peut déjà maintenant, en V14, euh, partitionner une table, placer chaque partition sur un serveur distant, et euh, les, euh, les lectures sur, euh, sur les différentes partitions se feront de manière asynchrone et parallélisée. Du coup, on va pouvoir vraiment démultiplier... Euh, Okay, je suis déjà à 15 minutes, je vais me dépêcher. On va pouvoir vraiment démultiplier les, euh, la vitesse de lecture. À chaque fois qu'on ajoute un serveur distant, une partition, bah, on, va, on va avoir d'autant plus de throughput. Alors, ce qui manque maintenant pour avoir une solution de sharding complet, ce serait de pouvoir faire pareil avec les écritures. Euh, ce serait de pouvoir euh, redistribuer les shards quand on ajoute un nouveau serveur. Ce serait de pouvoir répliquer les shards. Parce que là, si on veut de la réplication, faut répliquer chaque serveur. Ça fait beaucoup de, beaucoup de nœuds au bout d'un moment. Voilà. C'est on... juste un premier pas, mais c'est euh, quand même pas mal. Alors, quelques petites nouveautés de développement, syntaxe. JSONB, on a une nouvelle syntaxe euh, voilà, qui est un peu plus conventionnelle, avec des crochets, et non plus des, des flèches comme on avait avant. Ça ressemble un peu plus à ce à quoi on est habitué. Une nouvelle fonction date bin qui permet d'agréger de, sur des intervalles temporaires de, de longueur arbitraire. Avant, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait la fonction date trunk et euh, qui permettait voilà, d'agréger euh, par jour, par mois, par année. Mais euh, bon, c'était un peu limitant. Maintenant, on peut vraiment... Euh, bah, par exemple, là, dans l'exemple, on a des intervalles de 1h30. Et donc là, ça doit être, je sais pas, des sondes qui représentent, euh, je sais pas, des, des températures par exemple. Donc on calcule la moyenne de température par intervalle temporel d'une heure trente, très simplement, avec cette nouvelle fonction. Alors, sur le chapitre de la supervision, on a aussi quelques petites nouveautés. Une vue qui s'appelle PG StatWall, qui contient bah, plein de métriques sur euh, les genres de transactions, combien en ont été écrits, euh, combien en termes d'octets. Euh, si vous activez le Track Wall-Io Timing, on saura aussi combien de temps on a passé à, à les écrire sur disque et combien de temps on a passé à les synchroniser sur disque. Il faut quand même une bonne expertise pour exploiter cette vue, mais euh, c'est intéressant. PG Stat Statement euh, s'améliore un petit peu aussi donc pour rappel, ça, ça permet de, voilà, de tracer les, les requêtes les, les plus lentes, les plus coûteuses. Elles sont, euh, elles sont normalisées pour, euh, voilà, pour pouvoir les agréger un petit peu, pour pas que ça dépende des paramètres. Euh, donc Tous ces ordres-là, avant la V14, ils étaient pas tracés, maintenant c'est le cas. Il y a une vue, une nouvelle vue qui s'appelle PGStatStatementsInfo qui contient euh, la date à laquelle les stats ont été reset et le nombre de purges de, de cette vue. Le nombre de purges c'est important si c'est si c'est élevé. Euh, c'est mauvais signe, ça veut dire que ça, cette extension ralentit probablement vos, vos perfs. Euh, donc c'est un truc à surveiller. J'ai un article de blog là-dessus d'ailleurs, mais je, je vais passer à la suite. Euh, la, la vue PG stat database, il y a sept nouveaux champs. Ils sont plus ou moins intéressants. Euh, le nombre de sessions, donc ça c'est bien de l'historiser. Euh, on, on a un patch sur CheckPGActivity Activity qui va permettre de faire tout ça bientôt. Mais le nombre de sessions par seconde, bah, c'est pas mal parce que si vous en avez beaucoup, c'est sûrement le signe qu'il faut mettre en place un pouvoir de connexion, par exemple. Le idle in transaction time, c'est assez intéressant. Euh, si vous avez un changement applicatif et que vous voyez que le idle in transaction time il, il augmente, les multiples, Multiplié par deux, bon bah, c'est euh, sûrement un problème dans, dans les nouvelles requêtes. Il va falloir corriger ça. Euh, ça c'est pour les sessions qui ont été euh, soit tuées, soit euh, ab abandonnées, soit euh, euh, terminées par un processus fatal comme euh, le passage de l'OM killer par exemple. Euh, normalement si votre serveur est bien configuré, l'OM killer ne devrait pas passer, mais bon, on ne sait jamais. assez intéressant toutes ces nouvelles métriques et euh, dernière chose pour la supervision le query id donc ça euh, ceux qui utilisent pg stat statements le connaissent déjà c'est un identifiant sur 64 bits euh, le calcul de cet identifiant donc c'est pour identifier les requêtes de manière unique donc le calcul de ça c'est déporté dans le corps de postgresql et euh, c'est disponible maintenant dans d'autres vues, comme pgstatactivity, c'est possible de le tracer aussi, avec le pourcent grand Q. Et euh, on peut l'avoir aussi dans les explain plans. Donc euh, ça permet voilà, de recouper un peu euh, les différentes vues. Et ah oui, un dernier truc pour la, pour la supervision, euh, dans pg_lox. Donc c'est une vue super utile pour déboguer les problèmes de contention. On voit qui bloque qui. Et euh, Par contre, on savait pas depuis quand. Maintenant, c'est le cas en V14. Avec une nouvelle colonne wait start. on voit depuis quand une transaction attend sur un verrou. Et voilà, c'est tout pour la supervision. Dernier chapitre sur euh, les perfs. Donc là, on a deux gros, euh, deux gros trucs globalement. Un, nouvelle fonctionnalité pour la, enfin, une nouvelle, un, un nouvel euh, patch pour euh, la fragmentation des index. Euh, ça, c'est quand même l'appelé en postgreSQL la fragmentation des index. Donc, tout ce qui permet de, de la réduire est bienvenu. Et là, en gros, il va avoir, euh, comment dire, un, un nettoyage euh, euh, proactif, on va dire, des, des entrées de l'index. Euh, qui fait que le. quand le vacuum va nettoyer les lignes mortes et donc les entrées mortes aussi dans l'index euh, en fait ça va beaucoup moins créer de fragmentation qu'avant dans certains cas en tout cas et euh, donc ça c'est vraiment très très bien parce que le bah, comme je disais tout à l'heure la, la fragmentation c'est un peu une plaie euh, quand on doit quand on doit réindexer il faut pr soit prévoir des périodes de maintenance soit, soit le faire de manière concurrente mais c'est c'est toujours un peu euh, pénible d'avoir à le faire. Et enfin, euh, une grosse amélioration, donc ça j'en parlais au début, euh, les connexions idle sont beaucoup moins coûteuses maintenant, euh, grâce à un patch de AndressFood, qui fait que euh, en gros, le, la gestion des, de la concurrence entre les transactions, le, a été beaucoup amélioré et du coup on peut avoir maintenant euh, énormément de connexions simultanées sur un serveur v14. Ça va pas faire effondrer les perfs. Euh, du coup par exemple là sur le graphe on voit un serveur avec 10 000 connexions simultanées et euh, ça se comporte toujours très bien alors qu'avant en v13 euh, même si c'était des connexions idle en fait les, les perfs avaient tendance à s'effondrer si on avait euh, plus de 1000 connexions en gros. Voilà donc ça vraiment euh, vraiment très intéressant aussi euh, pour ceux qui veulent pas forcément limiter le nombre de connexions, qui pas de poolers, ou bref, qui veulent euh, qui veulent avoir beaucoup de clients en même temps. Du coup on arrive au terme de cette présentation euh, et donc je suis dispo pour vos questions. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez. Alors n'hésitez pas à vous lancer, euh... je n'ai pas forcément toujours été très clair. Ah, ça arrive normalement. <rire> oui, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Parfois je suis passé un peu vite parce que j'étais pris par le temps, donc n'hésitez pas si, euh... si vous voulez que je revienne sur un point. Comment choisit on l'algorithme lz4 pour les toasts euh, alors soit on choisit globalement euh, je sais plus c'est quoi le, le paramètre mais ça doit être euh, default compression euh, default toast compression quelque chose comme ça euh, on peut aussi le choisir table par table et à ce moment là ça va être alter table euh, quelque chose Quelque chose comme ça. Et euh... mais bon, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez positionner globalement là. le LZ4, il y a... le PGLZ, c'est toujours l'algo par défaut parce que c'est vrai que les développeurs sont un peu méfiants, un peu conservateurs. On ne sait jamais si, euh... si euh... voilà, s'il si, euh... y avait un effet de bord qu'on n'avait pas vu. Mais euh... enfin, là, pour le coup, LZ4, vous pouvez vraiment le positionner globalement. Donc avec default toast compression. Euh, Datebin, bon à savoir, ouais, ok. Donc Fabrice, euh. Oui Scrum c'est la méthode par défaut en V14. Après MD5 est toujours dispo. Hein. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'au niveau du PGHBA, vous pouvez euh, aussi euh, soit vous mettez Scrum et à ce moment-là. Euh, les connexions euh, chiffrées MD5 seront interdites. Soit vous laissez MD5, et à ce moment-là, vous, vous aurez les deux possibles, donc soit scram, soit MD5. Il y a vraiment le paramétrage au niveau du pghba.conf et le, et le paramétrage du postgresql.conf qui s'appelle password encryption, qui lui devient par défaut Scram chat 256. Collier avec 14 mais comment sait-on si un index est fragmenté et si ça nuit à ses performances. Alors euh, donc il y a plusieurs euh, possibilités mais on a il y a une requête euh, je sais pas si tu la peux mettre euh, je vais la chercher. Luc, si tu peux la chercher, ouais, tu, tu mets le lien dans le... Donc on a une requête qui, euh, qui fait ça, qui calcule la fragmentation de, des index. Alors elle n'est pas forcément fiable dans certains cas, notamment si vous avez du JSON-B ou d'autres trucs. Mais euh, sinon, dans les autres cas, elle marche bien. Et euh, bah, c'est vrai que y a... si l'index est utilisé et qu'il est très fragmenté, ça va nuire à vos performances, c'est sûr. À savoir euh... que le oui, j'ai mis le lien dans le chat c'est à la fois pour une estimation de fragmentation d'index uniquement index B3 et euh, fragmentation des tables on a une deuxième question euh, certaines fonctions ont changé de prototype entre PG13 et PG14 interdisant la migration par PG Upgrade comment s'en prémunir euh ça je saurais pas répondre à ça euh... je sais pas <rire> honnêtement c'est pas la réponse or happened euh... oui j'ai pas j'ai pas rencontré ce problème encore Alors, Thierry la plus grosse difficulté de 13 agateurs sur le passage client en scrum Ouais, bah pour une migration massive il y a, un, il y a un Crunchy Data qui avait publié un, un, un script qui permet de, de calculer justement les les hashes, euh, les haches scram à partir des, des mots de passe en clair euh, voilà donc vous pouvez utiliser ça mais sinon euh, et enfin vous pouvez utiliser ça pour justement les, les entrer directement dans, dans le catalogue système euh, Est-ce que je vais vous retrouver le pointeur Alors, Je ne l'ai pas sous la main, mais euh... N'hésitez pas à m'écrire euh, éventuellement, je vous, je vous le donnerai. Je Alors qu'il était mis dans le chat. Oui, effectivement c'est celui-là, ouais. Il semble que c'est bien celui-là. Voilà, donc euh, bon, crunchy data, comme j'en parlais au début, c'est c'est la boîte qui emploie TomLine, le, le plus gros contributeur de PostgreSQL, vous pouvez avoir une certaine confiance dans ce qu'il poste. Ah ben voilà, on n'est jamais à l'abri d'erreur, mais Et globalement, s'il publie un truc, c'est correct. Alors, si... Si on utilise pg dump pour migrer de 13 à 14, est-ce que les mots de passe seront recalculés en Scrum euh, Non, ils ne seront pas recalculés. Non, de... non, ce serait bien, mais ce euh, n'est pas le cas, malheureusement. Et euh, donc pg dump on, on l'utilise rarement aussi pour euh, migrer toute une instance. En fait, on va plutôt utiliser pg dump pour, euh, pour dumper les objets globaux, donc la définition des rôles, des bases... Et, euh des table space et puis après on va utiliser pgdump pour chaque base puisqu'elle est plus performant non en gros pgdump il va, il va juste dumper le catalogue système donc il va le il va le réimporter tel quel il va pas il va pas toucher à ce qu'il y a dedans donc il va, il va copier les haches des mots de passe et les et le recopier dans la nouvelle instance. Il va juste faire ça. Alors, pour le index, le concurrently, c'est pour la V14 ou une remarque générale euh... Alors. Je suis Pas sûr de bien comprendre la question, mais le donc le réindex. En fait, la nouveauté de la v14, c'est le réindex sur la table partitionnée, et, et du coup, ça, ça marche directement. C'est-à-dire que toutes les toutes les partitions vont être réindexées automatiquement. Après, de... j'ai parlé effectivement plus généralement de de réindex sans concurrently. Ça, ça n'a rien à voir avec la v14, mais euh reindex bloque toutes les requêtes, même les SELECT, parce qu'en fait le, le planificateur va poser un lock sur, euh, va vouloir poser un lock sur les, euh, sur tous les index, même si c'est un lock, euh, le lock access cher, comme euh, rindex lui pose un lock access ex exclusif sur euh, sur l'index qui veut indexer, ça bloque la planification. Du coup, toutes les requêtes sont bloquées, sauf certaines requêtes préparées dont le plan est déjà caché. Euh, bon, voilà, en, en première approximation. On peut estimer que tout est bloqué. Et le concurrent-clé, du coup, euh, ne bloque rien, ni les lectures, ni les écritures. Et euh, donc, c'est beaucoup plus pratique. Après, ça a des inconvénients aussi. Euh, ça consomme plus de ressources. Et, euh, et ça peut laisser des index invalides. on peut aussi, comme je disais, on peut... il y a aussi la méthode de, de créer un autre index similaire et de dropper l'ancien juste après. Quand on crée l'index, ça bloque les écritures, mais ça bloque pas le reste. Et, euh... et on n'a pas les... Donc c'est un peu intermédiaire, on va dire, entre le réindex et le réindex concurrently. Cette troisième méthode, puisqu'elle elle bloque un petit peu, enfin elle bloque les écritures, mais elle bloque pas le reste. Et euh, mais elle est euh, tout, tout aussi efficace qu'un reindex. Il ne risque pas de créer des index corrompus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. d'autres scripts qui a été mis dans le chat de Crunchy. Okay. Merci à David pour le lien. Euh, si date de 2019, ça me choque pas tellement. Euh, ça fait un petit moment comme que Scrum est apparu. Mais euh, à tester de toute façon. Hein. Faut... Oui, configurer le target session à TTR. Euh... Bah, c'est en fait, c'est dans le dans le paramètre de votre chaîne de connexion. Donc c'est au niveau du client que vous le, que vous le positionnez. Peut-être un truc que j'ai pas dit aussi euh, d'ailleurs à ce propos-là. Si je reviens sur ma slide. Euh... Là. Euh... il y a aussi le read-only on pourrait se demander c'est quoi la différence entre read-only et stand-by en fait un primaire peut être basculé en read-only euh... c'est des cas très particuliers c'est avec un paramètre global euh... je ne sais plus le nom en tête mais c'est le default transaction je ne sais pas quoi euh... qui peut être mis en du coup, en read-only. Voilà. Donc, si, euh, si vous êtes dans ce cas-là, euh, à ce moment-là, ça permet d'attaquer à la fois les stand-by et un primaire qui serait, euh, euh, qui serait paramétré en read-only. Ouais, c'est ça, c'est le default transaction read-only. On peut mettre à on. À ce moment-là, le primaire reste toujours primaire, mais il n'accepte que des requêtes en lecture. Mais bon, c'est rarement utilisé, donc pour, euh, pour revenir sur le... ce que je disais tout à l'heure, euh, en général, soit on va utiliser primary dans le cas de la HA, on va toujours se connecter sur le primaire, s'il y a un failover, bah voilà, on... les connexions vont basculer automatiquement sur le nouveau primaire. Et il y a le deuxième cas où euh... là on veut, euh... on veut répartir toutes nos requêtes en lecture seule sur euh... sur les stand-by et éventuellement le primaire. À ce moment-là, on peut utiliser l'un ou l'autre, préfère stand-by ou stand-by. Et a priori, le driver JDBC, j'ai pas... pas expérimenté ça, mais euh, le driver JDBC fait ça depuis un petit moment aussi. Bon alors, pas d'autres questions a priori. Pas pour l'instant. Euh, à ce moment-là, l'orage fait peut-être te redonner la main si tu veux conclure. Oui, on peut faire ça, hein, si. Euh... Ah. Ah, si y a une dernière question. Oui, voilà. Avez-vous oui, des retours d'expérience Pas de suite. Avez-vous des retours d'expérience d'upgrade PostgreSQL v14 via la réplication logique pour répondre à des contraintes d'indisponibilité alors, euh, pas spécifiquement vers la V14 a priori, mais par contre ça a déjà été fait euh, chez Dalibo pour certains de nos clients, d'utiliser la réplication logique euh, interne, celle qui existe depuis la, la V10, euh, justement pour faire euh, pour faire un upgrade, une mise à jour majeure avec euh, zéro indispo. Donc ça, ça se fait. Finalement, c'est peut-être euh, pour nous le principal cas d'usage de la répli logique, parce que la, la répli logique, euh, elle, elle pose certains problèmes. Euh, par ailleurs, par exemple, si vous voulez euh, mixer de la répli logique avec de la répli physique, euh, bah, pour l'instant, ça marche pas vraiment. Euh, ça peut éventuellement marcher avec Patroni, qui a, qui a une nouvelle fonctionnalité à propos de ça, mais euh, mais sinon, euh, voilà, juste, euh, juste avec PostgreSQL, ça, c'est compliqué en fait pour un abonné. de Enfin, euh, s'il y a un failover entre le master et un standby, l'abonné n'arrivera euh, pas à se raccrocher au, au nouveau, euh, au nouveau primaire. Du coup, voilà, dans pas mal de cas, la réplique logique c'est pas forcément une solution géniale. Et par contre, c'est bien adapté pour faire des mises à jour majeures avec euh, zéro downtime. Alors, méthode pour migrer de la V10 à la V14. Euh, bah, toutes les autres méthodes sont bonnes. Enfin, euh, donc le Dom Restore reste la méthode la plus fiable, la plus sûre. Si la, si l'instance n'est pas très grosse, on va dire euh, moins de 100 gigaoctets. Euh, le, sinon, le PG Upgrade bah, marche bien en général. Euh, sauf peut-être dans certains cas euh, dont parlait Nicolas tout à l'heure. et euh, Ça peut être compliqué aussi avec certaines extensions, mais euh, sinon c'est assez efficace. Et après en fait tout dépend de voilà du temps d'un dispo que vous pouvez vous permettre. Euh, donc si vous pouvez pas euh, vous permettre aucun temps d'un dispo, bah, la réplique logique c'est une bonne solution. Euh, Nicolas, non, en fait, euh... a priori pas. Il suffit pas de réactiver le slot de répli. Euh... Enfin, ça peut marcher, mais c'est peut-être que ça va marcher dans, dans votre cas. Mais euh, on s'est aperçu que c'est pas c'est pas une méthode fiable finalement. En gros, il n'y a pas de y a pas de garantie pour que ça marche. Et euh... ouais, pour l'instant, c'est pas ça marche pas il... très très bien quoi on peut pas garantir que ça marche dans tous les cas sauf avec la nouvelle synchro de patrony là qui vient de sortir après oui euh, ouais alors je, je sais même pas si dans ce cas là ça peut marcher donc avec le même si synchro avec le blocage des connexions du souscripteur mais bon, je suis pas, je suis pas hyper spécialiste sur ça. Mais euh, tant mieux si ça marche bien chez vous. Hein. Mais de ce que disaient les, a priori les, les devs de PostgreSQL, j'ai pas l'impression que c'était euh, fiable à 100%. Pas, enfin voilà, pas quelque chose de qui est extrêmement propre. Mais on, on pourra en reparler euh, si vous avez... Euh, on pourra peut-être en reparler entre nous euh, parce que c'est intéressant.